Bonjour à tous, c'est Claire Fontaine. Aujourd'hui, je vais vous présenter le plan incliné de Saint-Louis. Le plan incliné de Saint-Louis se situe sur une commune de Saint-Louis en Moselle. Il s'agit d'un incroyable ascenseur à bateau. Eh oui, qui connaît l'ascenseur à bateau Personne. Unique dans son genre en Europe, permettant aux bateaux de de, de tra qui traverse la Vosges d'éviter le passage des 17 écluses. C'est autant d'écluses, c'est énorme. Mise en service en 1969. Déjà, oh là là, il permet de monter ou descendre les bateaux dans un bac qui coulisse le long des plans inclinés d'une grandeur de 44,50 mètres. C'est très grand, très long, très gros. Bonjour, chat. Alors qu'il fallait plusieurs heures pour traverser les 17 écluses. Le plomb incliné demande 4 minutes pour traverser, pour transférer le bateau d'un niveau à l'autre. Eh oui, c'est déjà fini Vas-y gentil! Merci. <rire> Elle est stressée!